On a deux grands sujets. Le premier, c'est la violence absolument inadmissible et dangereuse pour la démocratie qui a été utilisée hier soir. Il y a la phrase de M. Serva, que vous avez vue. Mais il y a surtout d'autres éléments de violence que vous n'avez pas vus. On avait une députée LFI qui a traversé l'hémicycle pour aller menacer un député renaissance et lui demander. En lui disant, disant ferme-la et sortons bon. de, de l'hémicycle. Discutons dehors. Non, non, vous pas vous discutons. Non, non, non, Elle pas avait été allons incité. régler le problème allons discuter allons dehors. De... dehors. Allons discuter ah, dehors. C'est oui. un, un débat qui est très grave pour la démocratie. Moi, je demande des sanctions très euh, alourdi pour ce type de comportement qui n'est pas un comportement digne d'un représentant euh, de la République et qui surtout euh, montre que cet hémicycle n'est pas un plateau de télévision, de mauvaise télévision. La violence que vous avez utilisée hier soir est quelque Aucune violence. Ça c'est la, aucune... bah, bon. la première chose. La deuxième sur l'obstruction. Je pense que les s pris les, les pieds dans le tapis. Ils ont déposé une niche, c'est une journée. Ils ont déposé 12 textes. La veille, ils en ont enlevé deux. Et puis ils ont commencé par le, le premier sujet qui était un, un très joli sujet dans lequel quasiment unanimement euh, les, les groupes parlementaires ont voté euh, pour inscrire dans la Constitution euh, l'IVG. Et là, on avait réellement un moment extrêmement euh, fort de capacité collective de travailler ensemble sur un, un sujet et ensuite ils ont essayé la corrida ils, vu, ils ont vu qu'ils ne passaient pas la corrida ils ont fait rêver euh, des, des, des millions de personnes pour supprimer la corrida au dernier moment ils l'ont retirée sans pouvoir débattre et puis ils ont essayé euh, de, de passer ce, ce texte sur les soins donc on a vu une confusion totale dans la façon d'opérer de la part de, de LFI et une violence qui doit être condamnée parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut débattre en, en démocratie alors après sur l'obstruction quand, quand on met 19 000 sur les retraites, que l'on met 3500 amendements sur le projet de loi de finances, il y a un règlement de l'Assemblée, chacun l'utilise comme il veut. Oui, on a mis des amendements pour débattre. LFI a fait non, des différences, pas pour n'a pas, pour débatre, débatre, pas pour voulu obsédure. débattre. Voilà. Non, non, non, Il n'y a aucune leçon à donner. Quand vous mettez 19 000 amendements sur les retraites. Oui, sur les retraites. Voir, la question précise, elle, elle est très peu politique. Elle est scientifique mmh. avant tout. Il y a un conseil scientifique qui dit qu'on ne peut pas les réintégrer en l'État. Et donc, le politique suit en l'occurrence mmh. les conseils scientifiques. On ne peut pas. Sur cette question-là, faire un la sur 150 ans de, de politique vaccinale. parce ce cas-là, quelqu'un va arriver en me disant Ben, bah, moi, je ne suis pas du tétanos, après, moi, je ne suis pas, mais, la non, on pas de ça. Non. mais non, mais à un moment, on croit à la science, on ne les croit on pas. On peut choisir les vaccins, c'est ce mais que bien vous voulez sûr. dire. Donc, donc, moi, je pense que, euh, d'abord, euh, sur le côté, le côté politique, si la France Insoumise avait vraiment voulu que ce texte passe, il l'aurait programmé en un ou en deux, il a pas eu la confusion de programmation qu'ils l'ont fait, qu'ils l'ont mis en fin de soirée, c'est que justement, ils voulaient créer le débat et, et, et que ça passe pas. En non revanche, non la non question non posée, elle est essentielle. Donc moi, je pense qu'elle n'est pas politique. Bien sûr, c'est une question politique, mais elle n'est pas politique au départ. Elle est avant tout scientifique. Et que sur la question des Outre-mer, qui est une question spécifique, moi, je pense qu'il faut réunir une commission transpartisane et que cette commission, dans les trois semaines, fasse des propositions précises sur la façon dont on, on traite ces commission... personnels. On traite ses personnels. On... Aujourd'hui, dans l'état actuel de la science et des règles, on ne peut pas les intégrer. Mais faut-il laisser des gens non. comme ça, euh, sans salaire, sans revenu, dans Alors, la nature Non, il est bien programmé. Il aurait été discuté. Elle était déjà programmée, de... Bien sûr que non. Et deux, moi, j'étais à Mulhouse au début c'était la ville qui a été touchée le plus avec un, un avec un hôpital militaire, etc. Tellement non. le Covid était était fort à, à ce moment-là. Nous avons, grâce à la vaccination, réussi aujourd'hui à ce que le Covid. Mais je soit suis vacciné, J'ai encouragé la vaccination. Eh bien, il, il faut traiter la question. des personnes vaccinées. L'autre grand sujet. Euh, cette saisie est, est très est très importante et moi je m'en félicite. Bien évidemment, dans tout pays, et vous l'avez dit, il faut de la transparence. On a l'origine de cette affaire. Vous avez deux sénateurs quelques mois avant les élections présidentielles, une sénatrice PC et un sénateur LR qui font un rapport sur les cabinets conseils. Et quelques mois avant, ils posent les questions que vous avez posées là. S'il y a un doute, il y a des questions, il faut lever ce doute que la justice fasse son travail, et c'est après seulement qu'on pourra parler de scandale, etc. Attendons que chacun fasse son travail. Là, on est aux phases, à la phase de la justice. On va clarifier les choses. Il y a des soupçons. Sinon, la, bien sûr, la justice n'ouvrirait ben, pas une enquête. Vous connaissez mais bien sûr. le principe. Ben oui, mais... Vous avez des gens qui ont été sanctionnés qui n'ont pas été sanctionnés. C'est tous les jours comme ça. Là, il y a une question qui se pose. Il faut lever le, le doute. Il faut de la transparence. C'est ce qu'a dit le président de la République. Laissons faire euh, le, le parquet euh, national euh, financier. Et puis ensuite, nous pourrons débattre réellement sur les faits avéré. Aujourd'hui, il y a bon. des questions qui se posent. Levons les doutes. Et moi, je suis pour ça. Comme vous l'avez dit, il faut, dans cette démocratie, qu'il n'y ait aucun <coughs> doute, aucune suspicion. ça il y a une question. On, on va y répondre.